Je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans cette vidéo parce qu'elle me tenait vraiment à cœur, ça fait un petit moment que je préparais tout ça. Aujourd'hui on va parler de sujets comme l'argent, l'écologie, le mental, les bonnes affaires et il y aura un petit peu de vlog. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo, vous allez vous dire « Oh non, ça va être une fille qui va encore me parler de ci, si, de ça, etc. etc. » Mais j'ai vraiment envie de vous partager ça parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est un combat qui me tient vraiment à cœur. Mais cette vidéo c'est bien plus que ça pour moi et j'espère que vous allez la regarder jusqu'au bout. C'est une vidéo bien évidemment sans jugement, hein, on n'est pas là pour ça et elle a été faite en collaboration avec Vinted. Alors juste avant pour préciser euh, j'avais déjà cette vidéo qui était prévue depuis un petit moment et euh, du coup j'ai collaboré avec Vinted parce que je me suis dit pourquoi pas ben, ça colle vraiment dans le thème et euh, je voulais vraiment le faire avec une marque parce que je trouvais ça encore plus facile et plus simple pour l'aborder. Vinted c'est une application pour vendre ses fringues en ligne. Je l'utilise depuis le début, hein, c'est pour ça que euh, je suis un petit peu rodée là-dessus. Du coup, je la connais bien, je suis rodée, j'ai toujours été satisfaite, notamment dans la vente et notamment aussi dans l'achat, même si je vends plus que je n'achète. Donc, c'est simple pour utiliser Vinted. Tu télécharges l'application, tu prends en photo et tu vends, tout simplement. En gros, entre ça, tu dois quand même imprimer les étiquettes, mais il n'y a pas de frais en fait venant de ta poche. L'application est gratuite, t'as juste à vraiment prendre en photo, publier, vendre, euh, tout se fait automatiquement. tu imprimes juste ton étiquette, tu la colles, tu l'envoies dans un mondial relais et puis c'est tout vendre et se débarrasser de tout ce qu'on a, ça ferait autant de biens bénéfiques que ce que je vous ai vendu un petit peu en moi. Alors tout simplement déjà l'argent vous êtes beaucoup à me dire oui Léa t'as pas décidé des, des bons plans pour gagner un peu d'argent etc. Étant ado c'est super compliqué de gagner de l'argent et la plupart du temps quand on est ado, pas tout le monde bien évidemment, mais moi personnellement quand j'étais ado je voulais gagner de l'argent pour m'acheter des fringues et du make-up parce que mes parents me voulaient du reste mais pour eux ça c'était un peu superficiel et que bah, si j'en voulais j'avais quand même démerdé. C'est ce que j'ai fait je suis devenue youtubeuse. Mais bon, on va pas se mentir, tout ce que t'as dans ton dressing, tu ne le mets pas. Et, et je te vois là, t'es en train de me mentir parce que si c'était vrai, pourquoi tu passes devant toujours hein, ton petit pull là, tout le temps Il te regarde avec ses petits yeux en disant Porte-moi, porte-moi, et toi tu dis plus tard, plus tard, et plus tard, ça vient jamais, il est en dépression au fond de ton placard. Je le sais parce que c'est pareil pour moi. Donc, au lieu de les ignorer et de les faire déprimer, vends-les et offre-leur une nouvelle vie. En plus de ça, tu gagnes de l'argent, tu te débarrasses de quelque chose et tu gagnes de l'argent en retour. Pourquoi le garder au fond du placard Pourquoi ne pas le vendre De vendre et de se débarrasser des choses, ça joue énormément sur le mental parce que on a ce besoin de toujours changer de toujours évoluer etc et de voir toujours les mêmes sapes traîner au fond de votre placard ouais euh, j'ai pas assez d'habits à me mettre et que tout le monde vous dit mais t'as trois placards frérot et t'es en mode oui mais euh, je sais pas quoi me mettre et il y a tellement de choses tellement d'infos que vous focalisez plus sur les bonnes informations et que vous oubliez ce petit pull parce que vous ne voyez pas ou autre alors que si vous avez un peu d'espace plus de place et que vous gagnez en plus de l'argent en vous débarrassant de choses que vous ne voyez pas et bien vous avez l'impression de tout gagner évidemment on vend pas tout ce qu'on trouve on vend que les choses qui ne nous... Ne servent plus ou auquel on n'y tient plus. Si elles vous tiennent à cœur, vous les gardez, genre votre chat, vous le vendez pas, euh, votre petit puits favori, vous le vendez pas, tout ça, vous le gardez. Je suis euh, obsessionnelle compulsive, donc c'est pas des mots que j'utilise à la légère, mais ça fait que je ne peux rien jeter, c'est quelque chose de très dur pour moi, je ne veux jamais jamais jamais jamais jamais jamais rien jeter, sauf que au bout d'un moment c'est plus possible. C'est très douloureux pour moi de jeter les choses et en fait j'achète pas beaucoup, j'achète très peu, le problème c'est que comme je reçois pas mal de colis et que je garde tout, ça fait beaucoup de choses dans mon appartement qui n'est pas non plus un appartement de 1000 m et puis aussi je faisais toujours un rêve récurrent que j'étais dans des maisons remplies de bordel remplies de bordel et je le fais encore parce que je suis pas encore à 100% de ce que je pourrais faire mais j'ai toujours ce rêve récurrent où il y a beaucoup de bordel autour de moi et au bout d'un moment je me suis dit c'est plus possible t'as trop de choses autour de toi t'as trop d'informations et ton cerveau il est en train de péter un câble il veut que ça soit clean que ça soit facile d'accès et là c'est plus possible donc t'arrêtes de faire ta petite nia nia nia j'ai pas envie de jeter au cas où les là tu te m'as pied aux fesses et tu vas faire ce putain de truc donc ni 2 j'ai pris ma petite motivation j'ai pris tout ça en plus à cette époque c'était marie condo etc donc j'ai regardé un petit peu les vidéo YouTube, un petit peu ce qui se faisait dans ces vidéos, etc. Et j'ai mis ça en application, donc en image. Chaque sap et euh, le prendre dans ses mains et se dire, est-ce qu'il m'a rendu heureux Et est-ce qu'il me rend toujours heureux Ah, ils sont bons. Et du coup, en fonction de ça, vous mettez oui, non, et peut-être, on va voir. Donc c'est parti, euh, j'ai trop peur, parce que dans le sens où vraiment genre des valeurs sentimentales et mes fringues, alors que pas du tout, ça sera R. Ce chat le plus heureux du monde. Tu vas pas nous faire pipi, j'espère. Je pense qu'on est prêt, je suis assise par terre, donc... Bon, voici ma pile qui descend, voici la pile de ce que je garde pas, la pile de ce que je garde qui est là, et la pile de... Je t'aime bien mais je sais pas si tu me vois encore, parce que je les avais tellement plus vus dans mon dressing, et tellement perdu de vue, genre cette robe, c'est vraiment hyper sentimental. ça me rappelle tellement des bons souvenirs, mais je sais pas si elle me va encore. Donc je suis en train de tout ranger en même temps, il y a des trucs que je vire encore, même maintenant en rangant, parce que je me dis que finalement j'en ai trop. Regardez tout ça, c'est tout ce dont je vais me débarrasser, c'est juste énorme donc je vais donner et vendre hein, on va voir mais c'est oh, c'est un truc de fou en fait je pensais euh, vraiment pas me séparer d'autant de choses genre je vais revivre c'est incroyable ensuite nous avons la cuisine c'est ce que j'ai fait hier genre c'est un truc de fou j'ai rangé Les, les tasses, alors que ça en fait à la base c'était en bas, avant c'était un peu tout bordel je galérais trop à retrouver les choses, donc là c'est les tasses ensuite nous avons ici euh, tout ce qui est sucré, tout ce qui est salé, alors je sais qu'à la base on est censé mettre les poils ici mais je trouve ça vachement plus pratique de mettre ça là non t'as mangé 8 fois aujourd'hui déjà j'ai tout trié mes vêtements ici et ici donc ça je pense que ça va virer ça va partir là-bas mais j'attends que le chat n'ait plus mal au dos ça je vais le décaler là, ranger tous les soins et les trier ensuite je vais faire les produits cheveux et ensuite le make-up, ensuite les vernis à je vais y aller catégorie par catégorie là c'est vraiment tous les soins tous les masques et tout ça, on n'en parle pas assez on ne le dit pas assez parce que je pense qu'on le sait mais qu'on le place tous dans notre inconscient mais l'industrie des vêtements est une des plus polluantes et c'est beau d'être écolo, de faire attention, de pas manger de viande etc mais recevoir des colis 4 matins de produits venus d'ici et là euh, c'est beau de fermer les yeux mais au bout d'un moment il euh, y a de la frustration et t'en fais des cauchemars. Je me suis aperçue que j'achetais pas beaucoup mais que je recevais beaucoup de, de produits, euh, de vêtements etc euh, parce que j'acceptais tout, toujours tout euh, parce que j'étais vraiment contente personnellement de recevoir des choses etc etc c'est la hype et tout ça et c'est vrai que tu pas blâmer les youtubeurs et les youtubeuses à faire ça parce que c'est totalement inconscient, égoïste et tout. Tu fermes les yeux si fort que t'en oublies tes principes et tes valeurs de base et surtout que moi à l'époque où j'ai commencé YouTube, ces principes et ces valeurs-là, je ne les avais pas du tout. On va pas se mentir, je vais pas vous dire je suis la meuf parfaite, etc. Euh, parce que quand j'étais plus jeune, les problèmes d'écologie, tout ça, c'était encore petit par rapport à ce que c'est aujourd'hui. On n'avait pas cette ouverture d'esprit, cette avancée. Maintenant que je me suis renseignée, que j'ai vraiment ouvert les yeux, je ne peux plus les fermer en me disant c'est pas grave. Et c'est aussi pour ça, parce que je sais que certains m'ont posé la question, euh, que je ne fais plus de vidéos sur Pochou parce que pour moi, Pochou c'était un peu tout ça. C'était là où je ferais présenter tous mes vêtements, etc. C'était une façon détournée de les présenter. Je ne faisais pas sur cette chaîne principale parce que je savais que dans le fond, c'était pas l'image de la fille que je voulais donner. Mais à la fois, j'étais quand même et du coup, j'avais ce conscient et cet inconscient qui se battaient. Ça fait qu'aujourd'hui, euh, je reçois beaucoup de demandes pour faire des collabs, pour ci, pour ça, et je suis toujours en train de dire non, t'en as pas besoin, Léa, t'as vu toutes les freins que t'as. Ok, c'est bien, t'as le nouveau t-shirt et tout ça à la mode. Et pourquoi Pour des habits qui sont pas forcément de bonne qualité, qui ont été faits à des endroits pas super ouf, etc. Après, je dis pas que je suis parfaite, je dis pas que je ne recommanderai plus jamais de vêtements, que euh, tout ce que je fais est éthique etc. Ça serait vous mentir. Je suis personne pour dire que je suis meilleure que vous, etc. Je dis juste qu'il faut vraiment faire des efforts au quotidien, de faire tous un petit peu d'efforts pour essayer. D'améliorer notre écologie, notre planète. Enfin, déjà recycler les poubelles, recycler son plastique, enlever les bouchons des bouteilles quand vous recyclez, essayer de diminuer votre consommation de viande sans pour autant l'arrêter. Essayez d'éviter de jeter vos mégots par terre, euh, d'éviter de consommer trop d'eau, d'éviter de faire ci, faire ça, même si vous arrêtez pas complètement mais que vous diminuez. Et si on diminuait tous, et eh bien ça serait déjà énorme. Après, c'est vrai qu'on a tendance à cracher sur tout ce qui est vegan, tout ce qui est tout ça, parce qu'on est en mode oui, casse les couilles, etc. Mais personnellement, pour moi, ces personnes, je les remercie du fond du cœur parce qu'elles font ce que je suis pas capable de faire, parce que je je suis encore trop égoïste pour avoir cette vision là je les respecte vraiment très fort c'est pour ça que même si des fois euh, leurs combats on n'a pas l'impression qu'ils sont légitimes pour eux ils se battent vraiment avec le cœur et euh, pour vous ça va être mais n'importe quoi et tout ça parce que c'est une éducation c'est une tradition c'est des choses qui sont là depuis des siècles et des siècles et que changer les choses pour nous c'est beaucoup trop on a du mal à s'adapter etc on est dans le refus mais c'est un fait nous sommes en train de pourrir de polluer Faut ouvrir les yeux et voir ce qui se passe de l'autre côté ok on n'est peut-être pas apte à tout arrêter à devenir des citoyens parfaits de l'écologie mais je pense qu'on peut tous faire des choses et notamment passer par d'éviter de surconsommer des vêtements d'éviter de surconsommer tous ces produits qu'on nous vend juste pour le paraître et euh, qui nous rendent ok bien plus fiers de nous bien plus si bien plus ça mais qui dans le fond impactent des gens évidemment j'avais pas cette ouverture d'esprit parce que je m'étais jamais posé la question que quand moi je mangeais mon petit bout de steak haché ou quand moi euh, j'allais acheter 30 fringues ou quand moi je faisais ci, je faisais ça ça impactait pas mon environnement proche mon environnement individuel n'était pas touché mon chat allait bien, mes plantes allaient bien mes parents allaient bien, ma famille, mes amis allaient bien moi pendant ce temps ben, j'étais contente j'avais des sables, j'avais ci, j'avais ça tout allait bien. Euh, mon environnement c'est pas l'environnement de tout le monde et on a un environnement collectif qui est pour certains très bien mais pour certains qui sont à l'autre bout du monde ou pas forcément, hein, qui peuvent être pas très loin de chez vous, ont un environnement à chier. Peut-être que ce que je fais ça n'impacte pas mon environnement proche mais ça impacte d'autres environnements et je pense qu'il faut essayer de tous faire des efforts main dans la main pour essayer de réduire ces impacts petit à petit surtout que dans les générations futures logiquement ça sera encore différent donc je reprends que notre génération ait beaucoup de mal avec ça mais j'espère de tout mon cœur que les futures générations qu'on leur apprendra ça dès le plus jeune âge parce qu'ils auront beaucoup moins de difficultés à s'adapter à ça. Et finalement, ce tri, ce fait d'avoir trié, d'avoir rangé, etc., ça m'a fait un bien fou. Alors peut-être que c'est un bien totalement illégitime en mode j'ai fait ma petite bonne action, du coup je me sens bien. Mais je pense que c'est plus que ça. Je pense que je me suis sentie bien d'un point de vue environnemental, en... de mon environnement d'abord personnel. Hein, totalement, on commence toujours par sa personne parce que nous sommes tous narcissiques. Mais évidemment, quand ça nous touche personnellement, on a plus de bénéfices, on va dire. On va pas faire semblant de mentir sur ce qu'on ressent. Donc voilà, je sais que moi personnellement, j'étais plus organisée j'avais plus d'espace je rentrais chez moi je me sentais pas genre pff, mal je me sentais bien en plus euh, j'ai tendance à, à, à vouloir que ça soit toujours bien rangé le matin etc et ça me prenait à temps fou C'est ça bah, je me suis sentie bien j'ai dû éliminer 40% de ce que j'avais dans mon appartement si je compte euh, le make up la cuisine et tout ce qui va avec la bibliothèque etc non facile ouais 40% 50% je pense parce que les meubles ils prennent de la place et du coup bah, moralement je me sentais mieux parce que euh, dans mon appart je me sentais mieux j'ai donné 10 poches de fringues à des associations j'ai dû euh, donner 5% à des amis j'ai dû en jeter aussi et le reste je le vends notamment tous les fringues je les vends sur Vinted parce que je pense que c'est bien dans le sens où pourquoi j'ai pas voulu tout donner et j'ai voulu vendre des choses de 1 parce que je me dis que je vends quand même des saps qui sont neufs et que si ça peut aussi aider certains d'entre vous à avoir des saps neufs à petit prix parce que je sais qu'on n'a pas tous un budget énorme niveau fringues et que ça peut faire plaisir à quelqu'un pourquoi pas ensuite vous allez me demander mais tu donnes des soins des associations etc alors pour être totalement transparente avec vous non cet argent je le garde je suis en étude euh, je ne vis pas de youtube Enfin, si je vis de YouTube, on va dire que je survie. Je dois faire attention à tout. Je peux pas m'acheter des sacs comme les grosses YouTubeuses ou des trucs à 3500 balles parce que c'est trop hype le dernier sac Fenty. Non, je ne peux pas. J'ai une vie totalement modeste. Malgré tout, ce que vous pouvez penser que tous les YouTubeurs sont super riches, c'est parce que mes vues YouTube ne me rapportent rien. Sachant que je parle de sujets assez compliqués et sachant que ma chaîne fait pas forcément de vues, à part quand c'est des sujets compliqués et que c'est démonétisé. Et ça fait que euh, j'ai des mois qui sont très bas, comme des mois qui sont très bien et des mois moyens. Si j'ai pas dopé à côté, c'est compliqué, etc. C'est pour ça que j'ai décidé de garder des sous vinted pour euh, pouvoir. Euh, les remettre pas dans des sapes pas dans la coque et les putes mais euh, pourquoi pas dans des voyages pour mes études parce que j'aimerais bien faire euh, des semestres à l'étranger des projets vidéo notamment des courts métrages etc mais euh, j'ai fait ce choix de garder cet argent pour le mettre de côté voilà c'est personnel et je préfère vous le dire plutôt que vous mentir en disant que cet argent va partir à des assos euh, je pense pas que les gens qui vous disent ça ils sont en mode euh, c'est des menteurs hein, je pense qu'ils ont raison et moi en toute sincérité en toute transparence je ne peux pas le faire quoi qu'il en soit se débarrasser des choses les vendre plutôt que les laisser pourrir gagner un peu d'argent etc pour moi c'est une des meilleures des choses, c'est pour ça que je vous conseille vraiment des applications comme Vinted qui vous aide à vendre vos fringues, Vinted encore une fois j'ai jamais eu de problème avec eux, là je fais la vidéo en collaboration avec eux, mais enfin c'est une application qui m'a toujours aidé. c'est 100% en accord avec mes valeurs, je vous conseille vraiment de faire le tri autour de vous, de voilà, de, de faire des choses qui vous correspondent et évidemment si vous êtes fan de vêtements, fan de chaussures, fan de tout ça, ne vous complexez pas, vous avez le droit, euh, c'est pas parce que vous êtes des personnes mauvaises etc, vous pouvez aussi sur Vinted créer des comptes pour pouvoir faire des échanges par exemple, ce petit e vous le Mettez pas, mais vous aimeriez bien l'échanger avec un autre haut, donc vous pouvez changer vos garde-robes. Même pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sapes, mais qui en ont marre de voir les mêmes, vous pouvez ben, par exemple faire des échanges avec d'autres personnes qui sont en mode ben, moi j'échange ça contre ça, est-ce que t'es d'accord Comme ça, vous vous faites des nouvelles garde-robes sans avoir gaspillé d'argent puisque vous avez fait un échange et comme ça, ben, vous renouvelez votre garde-robe sans faire de dépenses nouvelles et sans polluer, sans faire voilà. C'est un bon axe. En tout cas, euh, vous retrouverez mon Vinted à moi en barre d'infos. N'hésitez pas vous à vous créer un compte Vinted, à passer commande, euh, pourquoi pas, à vendre vos ça. qu'il en soit, si vous me commandez, vous aurez un petit colis tout mignon parce que j'aime tellement ça que j'ai acheté des petites lavandes et tout pour mettre dedans, dans une enveloppe. Évidemment pas en plastique. Restez d'accord avec mes principes même si c'est très compliqué. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est un petit peu longue mais elle me tenait vraiment à cœur. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao